J'utilisais les contenus de l'EPE pour appuyer les recommandations que nous mettions dans le CTF. Et, et ça a eu son poids. Hein. Et j'ai réalisé, en venant ici maintenant, que j'ai réalisé dans ce que j'ai écrit, ce que j'ai utilisé, les recommandations de l'EPE. Mais en venant ici, quand j'étais à la précession hier, j'ai découvert la puissance de cet instrument, de ce mécanisme. Je pense que c'est un mécanisme dont on ne peut pas se passer si on est vraiment engagé dans la défense des droits humains et des droits de femmes. Avec les pays, on se dit, ce n'est pas un mécanisme contraignant, mais quand même, on se dit, on a un espace où on peut encore aller pousser. C'est pour nous euh, euh, voilà, une opportunité que nous avons estimée, non seulement encourageant, mais une opportunité vraiment utile pour pouvoir poursuivre dans l'exercice le, de, de notre travail. Et ce que nous avons euh, gagné, c'est beaucoup, parce qu'il n'y a pas que cette formulation des nouvelles recommandations qui vont être certainement portées par certains états parce que nous continuons avec des rencontres bilatérales pour pouvoir solliciter et puis obtenir l'adhésion de certaines missions permanentes. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est que je suis consciente que nous avons intégré un réseau d'organisations qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine, avec qui nous avons cheminé encore dans le suivi le suivi de la mise en œuvre de recommandations qui vont être acceptées bien évidemment par notre État congolais. Donc pour moi, j'estime que c'est vraiment un pas à Les pays est très important, très capital. C'est à travers les pays que beaucoup de choses ont changé chez nous. Aujourd'hui, nous parlons du code de la famille qui est révisé. C'était une recommandation de à notre pays, puisqu'il y avait beaucoup de dispositions discriminatoires dans notre ancien code de la famille. Aujourd'hui, on ne parle plus d'autorisation maritale, puisque chez nous, c'était avant que tu puisses travailler, il faut que ton mari fasse une autorisation. Même pour avoir un compte bancaire, il faut que si vous êtes marié, le mari doit donner l'autorisation. Dès que je suis j'ai fait mon voyage, mon déplacement, il faudrait que mon mari m'autorise. Pour moi, personnellement, ça a été euh, plus qu'important parce que je n'avais jamais été personnellement impliquée dans le, dans le processus. Donc euh, du coup la formation m'a permis de comprendre, euh, en accéléré euh, de quoi il s'agissait <rire> ce, euh, ce qui était attendu euh, de notre organisation et ce qui était attendu de notre pays et euh, ça m'a permis donc de faire une, une déclaration au cours de la précession qui était beaucoup plus dynamique et beaucoup plus euh, centrée sur les problématiques intéressantes on va dire ça comme ça.